Il a pas de problème Ici c'est Joe Mike au mic Il te casse bon, Je te vois Tu te parle. Sans parole, tu penses être le best. En fait, au cap tu persistes, reste à l'ouest. Langue de pute, pense assurer comme une bête. En fait, esprit fait, personne ne te respecte. Tu vois, tu fumes pour dissimuler tes faiblesses. Seul écrit, tu prennes tes phrases pour des prouesses. Prends tes amis pour tes petits qui suspénent par intérêt. Et ceux qui te supportent des chiens qu'elle manque d'intelligence. Depuis enfant moulé par Babylone, on travestit. Tu ne reconnais personne et tu fermes ton esprit. Tu luttes pour paraître à l'aise en mettre en fête. Te crée des règles de vie de pourri de traître. Putain dans ce monde de tentation tu succombes Tes amis te sont Quelles relations immondes Leur fierté ternise dans leur tombe Entraînant la perdition de notre monde te Je te vois tu De les pour atteindre ton but Tu joues les brutes dans des délires reçus La conscience au caniveau claque des dangers de l'afflux Pour te mettre à niveau, Son cerveau dur sera la chute Arrête la musique, tu la pollues Par tes manipulations, tu perds ton objectif de vue Fais marcher ton imagination et retrouve la raison Laisse tes concours de réputation et ton honneur la déflagration Tu te fais proncer ton âme est éclaboussée tu dans tes aventures faussées, tu finiras frustré Fâché, fauché à cause d'un but non déterminé Sinon de profiter à Aspire les vibes sans rien changer. Le vent, tu souris derrière, plus ici le peu. Tes illusions disséminées, peur de te faire détrôner. Parmi les mauvaises pensées, agis avec lâcheté. Tu cherches la sagesse qui ne cesse de t'esquiver. Oh, je te vois. Tu t'es pas. We're fall